Champion du monde, <rire> les. je les avais pas vus du tout. <rire> J'étais. <rire> Vraiment généreux sur la vélocité de l'engin. Oh putain. Non, ça m'aurait fait chier d'attaquer la semaine avec un une pénalité. Heureux. Mais grâce à notre buena étoile, j'allais dire, mais ça pas. Grâce à notre bonne étoile, on est tranquille. pourquoi ils sont là partout là. Ils sont jamais là d'habitude. Il y a un blême pro. Ils ont fermé le périph' de l'autre côté. Ah, oula Quoi Ils filtrent. pas qu'il y ait trop de monde, mais c'est à qu'il va se passer un truc sur l'avenue, mais quoi Va falloir résoudre cette enquête, Sherlock. Ça va être l'affaire de la semaine. Je te le dis tout de suite, on n'aura pas la solution. Peut-être cette nuit en passant, on aura vu une Alors On verra cette nuit si ça change ou pas. Il faut qu'on parle du prix de l'essence. Hein. J'ai fait un plein de voitures hier. Ça m'a coûté autant que 4 mois en bécane, c'est impossible. Ouais, il va falloir que Poutine il arrête ses conneries. Peut-être falloir qu'on change de main de locomotion aussi, mais ça je préférais être dans le déni pour l'instant. Mais ouais, sans déconner, plus de 2 balles de litre. C'est lunaire, même dans les films apocalyptiques, il n'y a pas ça, et là, il y a un accident. Ça, y a... Oh putain, mais... Non, quand même, quand même, quand même, quand même, quand même. Allez. Il reste dedans, lui. Ouh Je suis en train de me transformer en voilier Les radios sur les motos, c'est un cinéma en plein air le truc. T'as 700 décibels, tout le monde en profite. Je suis même pas sûr que tu entends vraiment bien. Si vous en avez, euh, donnez-moi votre avis, mais je suis même pas sûr que tu t'entendes vraiment si bien. C'est <rire> quand même particulier, quoi. Mettons un petit, euh, petit intercom, pépouze petit là. Tu te mets ta musique, tranquille. Oh le bataard, putain il, il va tourner ou pas C'est glacial ce soir Putain wow. Il est au moins à 110 là si quelque chose a changé je crois même si quelque chose a changé je crois que je serais pas foutu de reconnaître Mais bah déjà c'est ouvert par rapport à tout à l'heure il y avait une voiture en, en biais non mais en vrai, je ferais même pas dire jusque là rien là rien là non plus et ici tout change tout le temps donc euh, c'est pas propre aujourd'hui oh oui c'était pour moi ici tout change tout le temps donc c'était pas propre aujourd'hui donc je ne sais pas pourquoi ils ont bloqué les rues tout à l'heure oh putain oh là là là là là là là la là, là. Oh, ça pas non Allez. Il y a pas mal en bleu aussi comme ça. C'est l'homme orchestre. 24, vingt Putain. Je t'aime, vie. Oh merde... Putain... Ouais, ouais, ouais, non qui que t'as entendu le bruit qui fait là, Harley je me disais je l'avais je t'ai pas senti venir et j'étais arrêté je me dis c'est vraiment je fais plus de bruit que d'habitude je regarde dans le rétro et je vois un mec qui a les mains super hautes et là, je dis bon bah, c'est pas moi <t 'en d 'intro> Putain, mais ça va pas non... Oh non mais non mais là je rêve C'est pas comme s'il y avait une contre allée exprès et que c'était marqué en grand, il y a des panneaux partout de pas tourner non seulement les mecs qui se mettent là déjà qu'ils le font ça rend ouf mais quand en plus il y a de la voix Non mais c'est pas possible les yeux des chanter ma vie joie de vivre pop pop hop. Oh, elle est belle Putain, il est trop stylé le ferrière jamais vu ça qui il commence à faire des trucs champs mais incroyable et la mélancolie joie de vivre ma vie oh, oh, oh, oh putain je viens de me faire un deuxième anus Il oh, me faut une greffe j'ai mal c'est un piège cette ville. Et la mélancolie. Oh Tietman. Faire un selfie devant la tour Eiffel à 1h51 jeudi. Ils cassent les couilles ces touristes de merde. Ah, putain. J'étais en train de dire Tietman. Faire un selfie à 1h50 jeudi. On est vendredi du coup, à genoux dans la tour Eiffel. Mais là elle a poil au milieu de l'avenue. Oh la ville lumière, il n'y a pas que des ampoules, hein, moi je te le dis. Putain. Oh le bel échec c'est comme si que c'était mon premier cours de moto Sauf que ça va faire 5 ans que je l'ai Je suis trop nul Je suis trop nul Allô maman, bobo Oh là, oh mon dieu, mais ça change toutes les nuits ici Oh non, pas tant que ça J'vous dans les yeux de l'amour Rien en vous... Non, non, pas bien Non, c'est bien, je l'ai pas fait C'est l'accélération d'un cayenne la plus pétée que j'ai jamais vu. Vraiment mon frère, mais t'as vraiment mis les watts sur 3,50 m quoi. Du coup, t'es même pas allé vite. Sans doute que le couple arrive tard. Quand bien même il y en avait un dans la voiture. <rire> T'as compris, mais un pouce et un commentaire en me disant que je suis un dieu. J'ai fait pareil. Oh, c'est ouvert là. Ça fait mille ans que c'est fermé. You. Yeah. You. Ah, tu m'étonnes, je viens de te lâcher 20 balles toi t'as l'énergie <coughs> Heureusement que tu m'en remercies gros <coughs>